Bonjour à tous et bienvenue sur ce live de News de Star Citizen. J'espère que vous allez tous très très bien. Euh, bon matin des étoiles du Canada à toi aussi, euh, Maguion. J'espère que tu, tu vas bien en ce joyeux vendredi. Salut Tiberius et salut Bad Dream. Donc aujourd'hui dans les SC News, on va donc faire un tour de la roadmap, on va faire un tour de l'inside et on va aussi faire un petit tour sur Spectrum puisqu'il y a eu des trucs très intéressants euh, qui ont été racontés par Mark Abent à propos de la soft death et évidemment le sujet qu'on ne peut pas louper, euh, la révélation du RSI Galaxy et on va voir tout ça en détail. Bonjour la lunette euh, on va commencer par le roadmap Roundup. Alors, il n'y a pas grand chose à en dire, mais ce sont des bonnes nouvelles globalement. Euh, on a quelque chose d'assez simple hein, c'est le Drake Cutter et le C8R. Donc, le cutter qui a été euh, annoncé, qui est un starter de chez Drake, qui est aux alentours d'une cinquantaine d'euros à peu près. Euh, le C8R, qui est une variante du Pisces, qui permet de faire du médical et qui a été euh, dévoilé dans l'inside, justement. Euh, qu'on on va voir euh, et qui est aux alentours de 70 euros en gros euh, on a la validation donc du salvage, le hull stripping donc c'est le décapage de coque et euh, du multitool donc tout ça ça a été validé pour la 3.18 qui est plutôt une très bonne nouvelle salut Nico, salut Batou et salut Quincy <rire> Donc voilà pour le round-up, c'est plutôt court mais c'est des bonnes nouvelles. Euh, on ne fera pas de tour ce coup-ci du Progress Tracker parce qu'il n'y a rien qui a bougé. Mis à part donc l'ajout la, du, du cutter et du C8. Donc il n'y a pas grand chose à en dire. Par rapport à l'Inside, donc on se concentre principalement en fait, sur la révélation justement du Galaxy qui est le tout dernier vaisseau de chez RSI. Euh, Galaxy est beau, mais là il est passé, je ne suis pas si sûr de le prendre. Alors, moi, il me plaît beaucoup personnellement parce que je suis une fan du Galaxy, euh, pas du Galaxy, du Constellation. Et on a eu quelques discussions ces derniers temps en live, euh, justement euh, par rapport aux au vieux vaisseaux et leur place dans le jeu. Et étant très fan justement du Constellation, je trouve que le Galaxy est une bonne alternative, même s'il est plus gros évidemment, on n'est pas dans, dans le même registre. Euh... Il y a un côté constellation moderne que, que j'aime beaucoup et j'ai l'impression qu'eux-mêmes font, font ce parallèle-là, hein, puisqu'ils disent que c'est le, le grand frère ou la grande sœur au choix du, du constellation. Et je trouve qu'il y a effectivement cet esprit-là, c'est un vaisseau qui, qui me plaît énormément. Donc, son rôle sera un peu un multi-rôle en quelque sorte, puisqu'ils repartent sur la notion de module. Alors, pour citer ce que les développeurs disent c'est qu'à la base, en fait, eux, ils aimaient beaucoup l'idée de modules sur les vaisseaux, mais étant donné qu'ils avaient des gros problèmes pour savoir dans quelle direction partir par rapport à la technologie nécessaire pour les modules, ils préféraient arrêter ce genre de concept, et maintenant qu'ils sont proches de pouvoir euh, euh, mettre en jeu ce genre de technologie... Oh, j'avais pas fait gaffe à la tasse Parfait... Je sais, je m'interromps, mais il y a une tasse euh, Croutube, je ne l'avais pas vue, et je pense qu'il faut le noter, c'est un très bel easter egg. Donc si jamais vous ne savez pas ce que c'est Croutube, c'est la chaîne YouTube de John Crew, euh, je vous conseille d'aller la voir, il parle pas de Star Citizen, hein, il faut, faut bien avoir conscience de ça. Euh, il se concentre principalement sur un projet qu'il a de rénovation d'une Twingo pour faire de la course. Mais en tout cas, voilà, je vous conseille d'aller voir ça, c'est un projet qui est plutôt intéressant. Et euh, si je mets John Crew, tu vois ça, coucou, et bisous des étoiles. Euh, où en étais Oui. Donc maintenant qu'ils sont un peu plus proches de pouvoir mettre en jeu ce genre de technologie, ils ont envie de réaborder la notion de, de modularité. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont introduit le, le nouveau Galaxy. Donc, euh, le Galaxy euh, a deux rimeaux de sur le côté, a une remote tourelle en dessous. Il a un hangar à l'arrière. Et donc, les différents modules, on verra ça en image tout à l'heure, mais là, on en a déjà une. Voilà, donc le module est vraiment euh, central. Et on a trois types de modules. Donc, ça, cette pièce-là est juste derrière le hangar. Le, le hangar est ici, sur la, sur la droite. Et donc vous avez trois types de modules un module cargo qu'on voit là, les rails ce sont des rayons tracteurs qui peuvent déplacer des cargos au sein du hangar. Ensuite, il y a un module raffinerie, ce qui est plutôt intéressant et il semblerait qu'il n'ait pas les mêmes limitations que le Odyssée. Donc ce qui veut dire que vous pourriez faire du, de la raffinerie sur n'importe quel matériel. Et on le voit d'ailleurs, puisque euh, dans un des concepts art. Euh, je ne trouve pas, c'est pas grave, on, on, on le verra tout à l'heure. Sur un des concepts art, euh, on voit qu'il y a un prospector qui euh, accroche ses pods sur le galaxy. Et enfin, le dernier module que voici, c'est un module médical, donc avec Daily. Euh, de chaque côté, euh, et un petit ascenseur au milieu qui permettrait euh, de faire rentrer possiblement des civières ou du matériel. Et alors euh, il faudrait voir le Q&A sur le RSI Galaxy, mais il semblerait que tous les lits ne soient pas du même type. Là il semblerait possiblement que ce soit un lit de tiers donc ça c'est le, le truc à voir. Euh, évidemment pas de date de sortie pour l'instant, c'est vraiment un concept, pas comme le C8R ni le cutter. Mais on voit que le, le concept est plutôt poussé, il y a déjà une très bonne réflexion. Et euh, ils ont un modèle qui a été créé pour le concept qu'on peut voir se poser à côté d'un constellation pardon, pour euh, la comparaison. Donc voilà, là on a un modèle de, de concept. Oh, je vais vous le mettre avec le Coni, là, et juste ici, voilà. Là on le voit comparer à un Coni, on voit qu'il est effectivement largement plus grand. Ici on a le cockpit du Coni, là on a le cockpit du Galaxy, donc on voit qu'il y a une belle différence de taille. J'adore la raffinerie, j'aime beaucoup la raffinerie aussi, je pense que si je devais le prendre ce serait avec un module raffinerie aussi. Le côté modulaire, je crois qu'ils ont toujours certains bloqueurs sur le rétabase que j'ai et qui sera sûrement le premier de cordée d'ailleurs pour ce gameplay. Il y a effectivement de fortes chances, comme il est déjà en jeu, euh, il est probable qu'il en, il en bénéficie. Euh, alors on, je pense qu'on entendra parler de toute façon dans des monthly reports prochainement. Un monthly report qui ne devrait pas sortir la semaine prochaine puisque mercredi prochain ce sera le 30, donc ce sera sûrement le mercredi d'après sauf si pour eux ça fait trop tard et qu'ils le fassent euh, en janvier, euh, chose qu'on a déjà vu. Donc ça il faudra voir. Dans la deuxième partie euh, du... de l'inside, on voit donc le C8R qui est euh, donc un Pisces, comme je le disais, spécialisé dans euh, le médical. Euh, il a la particularité d'avoir un petit Girofar sur le dessus. Euh, beaucoup moins d'armes que ses confrères puisqu'il n'y a que deux ports d'armes à l'avant euh, on a deux missiles à l'arrière et c'est tout euh, ils ont précisé que c'est un véhicule qui sera beaucoup plus rapide en atmosphère que le C8 déjà actuel ce qui en fera un vaisseau très très très rapide puisque pour ceux qui ont déjà testé le C8 vous savez que il se débrouille très très bien en atmosphère Alors on va voir pour l'intérieur. On va essayer de tourner un peu les images. Donc voilà, là on voit les différentes peintures. Donc ça c'est la peinture de base. Ça c'est une peinture exclusive au Chersman Club. Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est que le Chersman Club... C'est un club qui est réservé aux concierges, donc ça veut dire qu'il faut que vous ayez dépensé plus de 1000 euros dans le jeu. Ne le faites pas, ça ne vaut pas la peine euh, si euh, vos moyens sont limités. Contentez-vous d'acheter euh, un starter pour jouer au jeu, ça suffit largement, sachant qu'à terme on pourra acheter tous les vaisseaux en jeu, donc ne vous euh, stressez pas. Ça, c'est donc une autre peinture qui est dispo pour les suites, c'est une autre variante. Et enfin, il y a celle-là qui s'appelle la Heartbeat, si je ne dis pas de bêtises, euh, qui, qui m'a surprise comme peinture, parce que c'est vrai qu'elle faisait très, très contemporaine. C'est vraiment des peintures qu'on peut voir aujourd'hui sur les véhicules de secours. Donc j'étais étonnée d'avoir quelque chose aussi proche que, de ce que nous on connaît. Et donc là, il montre évidemment que euh, toutes les peintures de C8 peuvent s'appliquer sur le C8R, évidemment, et vice-versa. Si vous achetez les peintures euh, médicales, elles s'appliquent euh, sur les C8 de base. Donc ce qui veut dire potentiellement qu'il y a un gameplay aussi de, de pièges. C'est-à-dire que vous pouvez vous faire passer pour des secours euh, avec un C8 classique et possiblement euh, attaquer les vaisseaux qui passent. Ce n'est évidemment pas un conseil juridique. Alors pour l'intérieur du vaisseau, on commence avec un sas de décontamination qui est plutôt restreint. Donc il faudra voir quand, quand vous serez en train de tirer un, un corps au sol comment ça se passe. Ou avec une civière, je ne peux pas vous dire. Tout ce que je peux vous dire c'est que c'est assez petit, mine de rien. Euh, c'est dans cette zone que vous trouverez également l'accès aux composants à gauche et à droite. Une fois que vous êtes à l'intérieur... Voilà, Ici vous avez un lit de tiers 3 donc qui sert uniquement pour les problèmes mineurs. À gauche vous avez des rangements euh, qui sont fonctionnels euh, pour ceux qui sont allés faire un tour à l'aéroexpo, Vous avez pu voir qu'on pouvait euh, se servir allègrement dans les frigos. Voilà, Là on va le voir. Donc, tout est interactif, c'est assez, euh, assez rigolo. Il euh, y a un siège qui a été sacrifié, il n'y en a plus qu'un sur la gauche, donc ce qui en fait en gros euh, un vaisseau pour deux personnes. Le pilote et possiblement euh, un, un médecin. Et à droite, vous avez la console médicale qui vous permet de, de soigner la personne qui est euh, incapacitée. Voilà, en gros, pour le. Pour le C8, alors eux ils disent que possiblement vous pourrez faire des missions de bunker avec le, le C8 médical, pourquoi pas, hein, dans, dans l'absolu. Il n'y a, a rien qui empêche de le faire. C'est toujours bien d'avoir un, un, un petit peu de secours euh, à proximité, mais l'avantage du C8 possiblement euh, par rapport à d'autres vaisseaux, c'est qu'il est petit et maniable. Donc vous pourrez aller euh, dans plein d'endroits euh, difficiles d'accès, et c'est ce qui va en faire toute sa force. On plaît le patient en deux et ça passe. <rire> Pourquoi pas. Donc voilà pour l'inside qui était euh, plutôt au court et vraiment concentré donc sur ces deux vaisseaux là. Euh, donc comme je disais on va voir un petit peu plus le galaxy parce que voilà là on a des images. Euh, donc c'est des images qui sont extraites de l'inside. Et on peut voir un petit peu l'infrastructure. Donc ça c'est le pont supérieur. On voit qu'ici il y a le hangar. En dessous de cette zone, c'est là où il y aura le module. Là, en gros, c'est le bureau du capitaine. Euh, on a différentes chambres ici. Ça, ça a l'air d'être des salles de bain en haut à gauche. J'espère que vous voyez bien ma souris. Euh, ça, je pense que c'est les sièges pour les rimeaux de tourelles. Je trouve ça toujours un peu très étrange de, de les excentrer, mais pourquoi pas. Euh, je suppose, mais c'est une supposition de ma part, hein ici c'est de l'accès euh, à des composants potentiellement, on voit qu'ici il y a une échelle, j'ai l'impression. Donc je ne sais pas exactement qu'est-ce qui va se passer par là-bas. Euh, on a euh, un mess qui est juste ici, donc la zone pour manger, et on a une zone de jeu juste en face. Là on a une pièce, je ne sais pas à quoi elle sert. Euh, ici on a l'anneau de docking, donc c'est la deuxième entrée du, du vaisseau. Euh, J'ai pas vu de rampe pour le vaisseau, ce qui est quelque chose de rare. Et je trouve ça suffisamment surprenant pour le souligner. Mais je vous avoue que je suis pas contre. Euh, là on a le pont principal, donc avec le pilote, le commandant et deux euh, sièges, possiblement d'ingénieurs et pourquoi pas deux tourelles, je ne sais pas. Là, on a une image du Galaxy de manière globale. Là, on a le pont inférieur, donc le hangar qui est plutôt grand. Euh, ici, sûrement l'accès composant aussi. La zone module dont je vous parlais, ça c'est sûrement la version euh, cargo. Euh... on voit encore la note docking. Euh, ici, on a ce qui ressemble euh, à une baie médicale, donc avoir à confirmer. Et l'avant, là, je ne sais pas du tout à quoi ça servira. Bonjour Macrobiotique. Euh, ouais, mais le problème, c'est qu'il n'y a que le module... Euh, il n'y a que le module médical qui a un ascenseur. Donc, je ne saurais te dire si euh, euh, bah, D'ailleurs, ici, ça, maintenant que j'y pense, ça, il y a de fortes chances que ce soit un ascenseur en y réfléchissant bien puisque on le retrouve sur l'image à cet endroit là donc possiblement c'est un ascenseur ou alors ça c'est un ascenseur qui permet d'aller à la note docking en tout difficile à dire donc je vous parlais du module raffinerie avec le prospector et on voit une très belle image ici et j'aime beaucoup le fonctionnement, je, je dois dire, avec des, des rayons de tracteurs qui viennent prendre les modules sur le Prospector. C'est quelque chose qui marche bien visuellement. Il doit faire plus ou moins la taille du 890. Je saurais te dire, vu le pad, j'aurais tendance à dire qu'il est plus petit que le, que le 890. Mais c'est dur de d'estimer comme ça, j'ai pas les tailles en tête. Mais ouais, je pense sincèrement que si je devais le prendre, je le prendrais en, en version raffinerie. Le, un RSI de ce genre-là en, en version Indus, c'est quelque chose qui me, qui me plairait bien. Avoir les peintures aussi qui seront qui dispo. Du coup, avec une ouverture centrale. Là. Mmh, possible. Là, on a une vue à rien avec le hangar. Hangar qui est plutôt grand, il hein, y, a, y a possiblement moyen de, de faire rentrer un scorpus en se débrouillant bien. Là, on voit que le, le, le Pi 6 euh, rentre sans aucun problème. Euh, la chose qui m'étonne euh, aussi par rapport aux au vaisseaux RSI qu'on a l'habitude de voir, c'est que les réacteurs sont très petits par rapport à la taille du vaisseau. En général, ce qui dénote euh, sur les vaisseaux RSI, c'est les quatre gros réacteurs très présents. Et, euh, et là, ils sont un peu plus discrets que d'habitude. C'est surprenant. Un ah, vaisseau si de cette avec une flotte de prospecteur, ça peut être beau. Ah oui, complètement, ouais. un petit côté Ship. Alors, on a quelques images du concept en, en combat. Là, on le voit dans un hangar. Et d'un point de vue architectural, euh, il fonctionne et j'espère très sincèrement... Qui ressemblera à ça parce que j'aime beaucoup la complexité de la coque en fait. Euh, on, on sait que CIG fait des vaisseaux qui sont de, de plus en plus beaux, il hein, n'y a, y a pas de secret là-dessus. Mais c'est vrai qu'au niveau de la, de la coque, il y a une complexité dans le détail que, que j'aime et j'espère qu'il y aura quelque chose de, de similaire. Euh, là il y a donc le mess dont je vous parlais euh, avec la, la zone de détente. Euh, une petite image du pont, une petite zone de des quartiers du capitaine. Euh, je suis toujours un peu perplexe au... par rapport au, au bureau. Euh, je sais pas si c'est parce qu'on n'a pas assez de gameplay ou pas assez de fonctionnalité, mais c'est vrai que j'ai du mal à imaginer toujours le... le capitaine isolé comme ça dans une pièce. Euh... Étant donné que j'ai je... du mal à me projeter en train de faire de la paperasse dans, dans un bureau mais euh, à voir là on a un peu une meilleure vision du hangar et comme je vous disais on voit qu'il est plutôt grand euh, donc là on a les différents modules que je vous ai déjà montrés tout à l'heure donc avec l'ascenseur ici je ne sais pas si ici si ça s'ouvrira du coup ou pas pour, pour stocker euh, les les conteneurs du prospector ou... Dur d'imaginer. Là, ici, on voit plutôt bien la raffinerie. C'est très, très beau. Là, on voit les rayons tracteurs dont je vous parlais dans le module cargo qui permettent de soulever les conteneurs. <rire> euh, donc, l'ascenseur médical dont je vous parlais ici, on le voit. On le voit très, très bien. Et voilà, en gros, quelques, quelques images à côté. Donc voilà, c'est un vaisseau qu'on devrait voir samedi, normalement, euh, puisque ce sera le moment de Robert Space Industries, à l'aéroexpo. Et du coup, on en sera plus. Euh, Quelqu'un m'a demandé si je savais s'il si, euh, serait en pré-vente aujourd'hui pour les concierges, et j'avoue que je ne sais pas, je ne peux pas répondre à cette question. Je n'ai pas plus d'infos. Euh, avant de passer à la suite, j'aimerais vous faire part d'un petit message de Zillow. C'est un petit message un petit peu sérieux. Mais par le passé, j'ai très souvent vu des gens euh, dire que les leaks qui circulaient euh, étaient soit créés par Star Citizen ou quoi qu'il arrive, que ça faisait pas de mal et qu'ils étaient très contents qu'il y ait des leaks parce que là, ça leur faisait de la pub. Et j'ai souvent euh, argumenté dans le sens contraire, pour, euh, pour diverses raisons, parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir la vision des devs pour se douter que, que les leaks font, font plus de mal qu'autre chose. Et euh, on a un message du coup de Zilo qui s'est exprimé notamment sur le, sur le cutter. Parce qu'avant euh, euh, l'aéro-expo, en fait, tous les vaisseaux ont été euh, leaks. Et c'est quelque chose, en fait, qui les a euh, énormément désolés. En gros, en substance, ce qu'il explique dans le message, c'est que par rapport au data mining, ils savent qu'ils ne peuvent pas y faire grand-chose. Ils savent que, voilà, à partir du moment où ils mettent des données en jeu, euh, ils essayent de faire gaffe de ce qui est dispo, ils essayent de faire gaffe. Au, au niveau de pardon au, au niveau de, de cryptage et de masquage on va dire mais ils savent que voilà le data mining c'est un truc qui mettent met pas forcément à disposition hein, parce qu'il faut quand même comprendre que le data mining c'est des gens qui extraient des données du jeu qui sont pas censées être euh, à disposition mais bon, ils savent qu'il y a un peu le, ce, ce jeu-là. Par rapport au data mining, ils n'ont pas grand-chose à dire. Ils savent que ça fait partie de la, de la vie des, des jeux vidéo. Par contre, par rapport aux, aux leaks, ça leur pose beaucoup plus de problèmes pour diverses raisons. Un, Il y a parfois des leaks qui, qui traînent, donc qui sont sortis carrément en interne. C'est-à-dire qu'il y a une personne chez CIG qui a fait fuiter quelque chose, contre le gré de l'entreprise. Et parfois c'est des trucs qui sont obsolètes, et donc qui peuvent véhiculer des fausses informations. Donc ça c'est déjà un problème, parce que du coup ça crée des attentes chez les gens que C.I.G. ne remplira pas. Et donc bah, c'est par effet boule de neige, euh, il risque d'y avoir des joueurs qui vont reprocher des, so des choses à C.I.G. Alors que C.I.G. n'a rien à voir avec tout ça. Donc ça c'est le premier problème. L'autre problème c'est que ça casse complètement la surprise des événements qu'ils ont envie de créer. Justement comme par exemple l'aéro expo où ils ont envie de créer euh, une surprise autour d'un moment clé et c'est quelque chose qui leur est volé et ça c'est quelque chose qui crée beaucoup de désordre de leur côté donc là on a vraiment les mots officiels de Zillow qui disent voilà les leaks c'est quelque chose qui leur fait du mal donc ils peuvent avoir une forme de tolérance donc ils vont pas forcément faire de la chasse à la sorcière pour autant, dans le cas de l'aéroexpo de cette année, il y a de fortes chances qu'il y ait des répercussions. Pour les personnes qui ont fait fuiter, en tout cas en interne, chez, chez CIG. Donc, je vais répéter quelque chose que j'ai déjà dit fréquemment, justement, sur les réseaux sociaux. Que vous, vous voyez passer des leaks et que vous en profitiez, c'est une chose, mais ne les partagez pas sur les réseaux sociaux parce que mine de rien, euh, en faisant un compte chez, chez CIG, vous acceptez des CGU. Et dans les CGU, en fait, il y a l'interdiction de partager des choses qui sont sous NDA. Et euh, donc, tout ce qui se passe en Evocati et ce genre de, de leaks, en fait, c'est une rupture des conditions d'utilisation. Donc vous pouvez vous retrouver possiblement avec un ban. Pour l'instant, du côté de chez CIG, comme je disais, il y a une forme de tolérance, donc ils ne vont pas bannir à tour de bras, mais en tout cas, ils seraient dans leur droit de le faire. Donc méfiez-vous avec ce genre de choses. Complètement d'accord, le cutter C8R, les ont vachement gâché les surprises. Complètement, et pour le, pour le Galaxy, c'est pareil. Hein. Et je pense aussi qu'il y, y a leaks et c'est-à-dire qu'il y a du data mining où, possiblement, on peut voir un espèce de, de modèle un peu brut, euh, voilà. Et il y a le fait de tout sortir, de dire exactement ce que c'est, toutes les matrices, le rôle, euh, voilà, c'est vraiment plein de choses. Mais c'est devient compliqué d'éviter les spoils, complètement. Donc voilà, ça c'est un petit truc que je voulais partager parce que je trouvais que c'était... Euh, c'était important. Maintenant, passons euh, à la soft des. Donc, la soft death, c'est quelque chose euh, qui arrivera en 3.18, donc ça, ils en ont parlé publiquement. Euh, pour faire court, c'est quelque chose qui fera que la plupart du temps, quand quelqu'un vous tirera dessus, arrivé à 0 PV, votre vaisseau n'explosera plus, il sera désactivé, en gros. Euh, toutes les portes s'ouvriront, et euh, donc possiblement, il faudra vous, vous attendre à un abordage de la part des gens qui seront en train de vous tirer dessus. Ça permettra d'avoir un peu plus de gameplay, quelque chose d'un peu plus intéressant. Euh, et donc quelqu'un a demandé si euh, ils envisagent la possibilité d'avoir les escape pods euh, fonctionnels pour la 3.18. Et donc Mark Haben a répondu qu'il n'y a rien de prévu, spécialement pour l'instant, mais... Euh, il n'est pas contre l'idée de voir durant les tests en évocatie euh, si ça vaut le coup de les activer ou pas et de voir ce qu'ils peuvent faire avec ça en fonction des, des retours de, de la communauté. Donc il y a une ouverture potentielle pour que l'éjection et les escape pods soient toujours euh, une, une possibilité. Ensuite, euh, passons euh, à la suite. Il euh, y avait l'autodestruction. La, euh, parce qu'il y a un truc un, un petit peu compliqué. En gros, si vous faites de l'autodestruction avant ou après euh, avoir eu la, la soft death, en gros, si vous lancez l'autodestruction avant que votre vaisseau soit désactivé, il explosera et vous perdrez tout. Voilà, ça, ce sera une mort euh, classique, euh, en gros. Et euh, normalement, euh, une, une fois que vous êtes en soft death vous ne devriez plus pouvoir faire de l'autodestruction normalement. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre C'était plus là-dedans, c'était dans l'autre. Non, mais voilà, c'était tout en gros. Mais ouais, en gros, il, il que qu'effectivement, la Soft Death, c'est vraiment pour euh, avoir une espèce de simulation, en gros, de ce que sera les dommages physiques plus tard dans le jeu. Et euh, donc, ils utilisent quelques artifices, comme des, des morceaux qui se détachent pour, pour que ce soit un peu plus sympa. Euh, lors de, de la mort, quand vous arrivez à 0 PV, en fait, il y a une espèce de d'animation qui va se déclencher, vous allez des morceaux qui vont se détacher, ce genre de, de choses. Euh... Et, et qui devrait rendre le truc un peu plus vivant, un peu moins artificiel, en gros. Il y a un truc qui me chiffonne entre Saudess, Claim, Pacher, Salvage... Rien n'empêche des Claim... Claim des vaisseaux en boucle en utilisant l'assurance et les désosser avec un réclameur en ça m'inquiète. Alors, euh, si il y, y a des choses qui t'empêchent de faire ça. Euh, un, le temps de claim. C'est-à-dire que <coughs> aller sortir un vaisseau, le décaper, retourner à une station, faire un claim sur un vaisseau qui vaut le coup, donc on, on va dire sur un, un gros vaisseau où tu risques de te retrouver avec une demi-heure, voire une heure de, de claim pour aller euh, refaire du salvage, t'as aucun intérêt en fait. Étant donné qu'il y aura des épaves disponibles et que tu pourras détruire des vaisseaux justement pour avoir des soft deaths et faire du, du recyclage, euh, t'auras meilleur temps en fait de jouer vraiment au jeu que de faire ce, ce genre de truc. Après il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, ça n'a pas grand intérêt de chercher un équilibrage en termes de gameplay, puisque le jeu n'est pas fini. Donc la vraie question, c'est comment fonctionneront euh, les assurances plus tard, et c'est à ce moment-là qu'il faudra voir si effectivement il y a un souci. Si aujourd'hui, toi, tu as envie de t'amuser à faire du claim pour avoir des vaisseaux à salvage, euh, vas-y, euh, amuse-toi, hein. je pense que ça posera pas de, de gros soucis. Mais vouloir absolument équilibrer à chaque étape du dev, ça n'a pas beaucoup de sens, parce que ça va demander beaucoup euh, beaucoup d'efforts de développement pour pas grand-chose. De rien, euh, macrobiatique. Donc voilà ouais, pour, le, pour le soft death, euh, c'était quelques précisions de, de Markkaban que je trouvais intéressantes. Et, euh, et en gros, écoutez, on a fait le tour en fait, hein a fait le tour un petit peu de tout ce que je voulais parler, à vous de me dire si il y a un autre sujet que vous voulez aborder. Euh, dommage, je s'enlève le fait d'y aller tout doucement pour pas tout péter. Alors non, non, non, justement, y a... ça fait partie des précisions, euh, j'ai pas pensé à le dire. En gros, si un vaisseau arrive en, en soft-death et que tu continues à tirer dessus malgré tout, euh, il finira par avoir une mort normale. Il explosera... Et donc là, tu perdras euh, le cargo à l'intérieur, le vaisseau et la possibilité de, de, de pouvoir salvage correctement. Alors euh, je précise que lorsqu'un vaisseau explose, donc avec une vraie mort, vous pouvez toujours faire du salvage, il n'y a pas de problème. Mais possiblement, vous perdrez plus de morceaux, donc moins de rentabilité lors du salvage. Mais on pourra toucher les morts, exactement <rire> Mais bientôt avec ces saletés de médecins, je pourrais plus toucher des morts. Ils vont se faire soigner à chaque fois. C'est inadmissible. Remboursé. Mais j'ai hâte qu'il y ait le gameplay médical qui arrive. Parce que j'estime je, je, que ce qu'on a aujourd'hui, ce pas vraiment du gameplay médical. C'est très subjectif. Hein. Euh, mais c'est vrai que je ne sortirai pas un... Je, moi, je ne me vois pas sortir un C8R aujourd'hui. Bientôt le C8R Corbière. Stratin, tu es médecin de tuer le reste. Et coucou Totimisk. Pardon. Après, aujourd'hui, j'ai du bol. Euh, j'ai trouvé une armure de pirate complète qui traînait par terre. Euh, elle traînait là. Du coup, je l'ai ramassée. Alors, le seul truc intéressant, c'est qu'il euh, y avait un cadavre dedans. Bon, du coup, euh, lui, je l'ai laissé de côté. Mais euh, vraiment un coup de balle, une armure euh, complète qui traînait là. Euh, encore un peu malade, ouais. encore quelques quelques restes. J'ai un peu du mal à m'en remettre. Ouverture des stands de boucherie. <rire> Question intéressante. Est-ce que le cannibalisme, l'anthropophagie euh, est interdite au sein de l'Empire Je ferais qu'on ait accès au code civil de l'Empire pour pouvoir l'étudier euh, et aller dans les zones grises. Il est tombé sur une balle de scalpel. Il s'est jeté dessus. Il s'est jeté sur la balle. Les gens s'en foutent. Merci Totimiski Merci beaucoup Totemisk. Merci du et les pour ton cadeau. Merci tout Tudimis, merci vraiment du fond du cœur. Merci. Euh, Qu'est-ce que je veux dire Salut Lilou Tu penses quoi de tout ce qu'on voit sur Pyro avec les vidéos de Jax euh, Alors, j'ai très peur... De, de faire de la surinterprétation euh, avec les vidéos de Jax mais j'ai vraiment l'impression que c'est le, le moyen de CIG pour nous, nous faire vraiment une présentation de Pyro et de possiblement ce qu'on pourrait y voir mais j'ai peur de la surinterprétation parce qu'on on, on a déjà vu par le passé euh, que dans certaines vidéos CIG par exemple mettait des créatures des choses comme ça, des environnements qui sont pas prêts d'arriver dans le jeu ou alors qu on, qui ont été créés euh, Spécialement pour les vidéos. Et euh, j'ai peur que là ce soit le cas aussi. Mais c'est vrai que j'ai cette impression qu'il y a le côté. Euh, regardez sur Pyro, il euh, y a un bar. Regardez sur Pyro, il euh, y, a, y a ce nouveau gang euh, qui, qui traîne dans, dans une épave. Euh, regardez, il y a, y a des pièces vendues au marché noir. Mais, mais je sais pas. Je, je sais pas. C.I.G. a déjà teasé hein, des, des, des choses dans des vidéos. Il y a pas longtemps, ils ont mis un, un ranger dans un des insides. Donc c'est un teasing de, de ranger. Ils avaient mis un crabe de pyro dans une vidéo. Il voilà, y, y a des petits détails cachés. Mais en même temps, pour la publicité du 890, on a vu des, des gens avec des vêtements qu'on n'a pas et qu'on n'est pas prêt d'avoir. On a vu des, des gens boire du champagne. Il euh, y a plein de vidéos comme ça avec du contenu promotionnel qui avait uniquement ce but-là. C'était uniquement du contenu promotionnel. Donc dans quelle mesure les vidéos de Jax sont du pro promotionnel ou de la mise en avant Ça c'est super dur. Que les pirates l'invitent à dîner, exactement. On n'arrive pas à savoir entre narration et dev. Non c'est ça, et... Je ne leur en veux pas, ils ils sont, ils sont pas censés dire avant chaque vidéo ce que c'est exactement, mais c'est un, un peu flou, et du coup j'essaie de tempérer mes ardeurs au maximum. Même si ça ressemble un peu euh, ouais, à, une, à une petite démonstration. Quoi. donc euh, Difficile à dire. Un peu des deux, je dirais. Comme dit. Je, je, je ne sais pas, donc ouais, je, je reste un peu sur, sur mes gardes. Mais ça pourrait être rigolo en tout cas, un, un, un code civil de, de l'Empire, pour qu'on connaisse les, les législations, ça pourrait être drôle. Je suis sûre qu'il y a des gens qui l'étudieraient. Oh, des, des avocats dans Star Citizen. Et des, des joueurs qui font avocat pour défendre leurs clients. Écoutez, mon client ne pouvait pas connaître le contenu de cette boîte. En toute bonne foi, on lui a demandé de livrer ce colis d'un point à un point B, ce qu'il a fait, avec brio d'ailleurs. Mon client est un véritable artisan du transport et je suis attristé qu'on s'attaque aujourd'hui à des gens honnêtes. Tout ça parce que le contenu, lui, était illégal. Et bonjour Flabeline. qui m'a fait les de rire, c'était la présentation des insectes et Jack Sidney. La nouvelle, c'est que vous avez des morpions. Alors, malheureusement, euh, la, la blague traduite ne fonctionne pas. Mais effectivement, euh, Jax, en fait, euh, dit de base euh, I've got bad news, you got crabs. Et en fait, crabs, c'est une expression en anglais pour parler des morpions. Et comme là, c'est des crabes de pirou, Voilà, il y a une blagounette un peu rigolote. Mais c'est vrai qu'en français, elle marche un peu moins bien. Les avocats sont sur Spectrum en ce moment. Ah bon Il y, y a du remous sur Spectrum J'ai loupé ça. J'étais cool. Ça me fait rire aussi. Mais là, une fois de plus, hein, dans, dans quelle mesure les, les petits crabounets qu'on a vus euh, ont été développés Dans quelle mesure c'est juste de l'animation pour la vidéo Jure de savoir. La, la meilleure réponse que je peux vous donner dans ce genre de cas, c'est Wait and See. Hein. Et, malheureusement. C'est toujours frustrant, mais... Remot oh, tout le temps. Ah. Alors, en, en même temps, j'ai vu repasser euh, les, les défenseurs du, du RS Redire encore une fois, oui, mais Siegi ne fait que euh, des vaisseaux OP quand ils sortent. Après, ils les nerfent une fois qu'on euh, ne peut plus rien dire. C'est C'est faux tellement faux. Je... Un argument qui détruit immédiatement tout cet argumentaire. Les pseudo-vaisseaux qui ont été nerfs se vendent toujours aussi bien à chaque aéro-expo. Pourquoi S'ils ont été nerfs et qu'ils sont devenus nuls et qu'ils sont plus OP, normalement il n'y a plus que le dernier vaisseau qui devrait se vendre et rien d'autre. Et pourtant, à l'Hero expo tous les vaisseaux se vendent, tous, sans exception. Le, le Aurora est euh, l'un des vaisseaux les plus euh, utilisés euh, à ce jour. D Après ce qu'on a vu en SL, c'est que ce sera les bestioles qu'on aura... J'ai pas compris ta, ta phrase. Euh, si tu parles des, des bestioles qu'on verra dans les grottes, euh, non aucun rapport ce sera pas des véritables créatures ce sera vraiment des ramassables euh, c'est un mot un peu brut mais ce sera vraiment des objets en fait les créatures qu'on avait vues dans, dans les SL donc ce sera pas vivant euh, tel que nous on l'entend il y aura peut-être de l'animation sur les, sur les pattes mais c'est pas un animal qu'on verra se déplacer c'est vraiment juste on ira dans les grottes on pourra les ramasser et les revendre car il y a plein de gros pigeons comme moi pour le roi faut pas être close row, j'avoue ah il vieille mal hein, le, le roi on est tout à fait d'accord c'est une grenade autoguidée le, le suppositoire géant de, de Star Citizen mais oui ce que, ce que je voulais dire en tout cas c'est que quoi qu'il arrive euh, contrairement à ce que, ce que tous les détracteurs euh, peuvent dire et... en fait ce qui, ce qui m'attriste toujours un petit peu c'est que c'est c'est jamais des vrais argumentaires, ni dans les pros, ni, ni dans les cons. Euh... Le, le truc indéniable, c'est qu'en 2023, on a Pierrot. Que ce soit en Q1 ou en Q2, en 2023 on a Pierrot, en 2023 on a le serveur Mishing. Là, le PES arrive en 3.18 en décembre. On n'est plus dans la spéculation, on n'est plus dans l'espoir, on n'est plus dans les doutes. Euh, en 3.18 en décembre, il y a le PES qui arrive. Le PES est la première étape pour le serveur machine. En Q1, Q2 2023, on a le serveur machine qui arrive et on a un nouveau système qui arrive avec. Donc, est-ce que, maintenant, on, on, on peut se poser la question de, est-ce que ça a été trop long on peut, on peut en débattre, pourquoi pas, moi je suis toujours pour, pour débattre, quand, quand ça a du sens, hein. aussi, il faut, faut pas débattre de tout, sinon c'est de l'hyper-relativisme, et ça n'a pas grand, grand intérêt. Merci pour le follow, Esteria, merci de fond du cœur. Euh... Mais par contre, il faut arrêter sur le euh, ça sortira jamais je, et parce que je l'ai encore vu hier en fait. Le ça sortira jamais. Ils vont vendre que des vaisseaux parce qu'ils ont tout intérêt. Non, ce serait la pire des bêtises à faire. Et maintenant, je vais ressortir deux arguments. Eh hey, coucou Lubu Je vais sortir deux arguments en béton qui sont inattaquables. Un. Si Star Citizen était réellement une arnaque et qu'il voulait sortir que des vaisseaux, il n'aurait sorti que des vaisseaux. Or, on voit qu'à chaque euh, trimestre, il y a euh, du dev qui est fait et il y a des nouvelles choses qui sortent. Voilà, ça c'est indémontable. Est-ce qu'il y a assez ou pas C'est une autre question, mais il y a du contenu qui sort. Donc dire qu'ils ne vendent que des vaisseaux et qu'ils ne feront que ça, c'est un mensonge, point. Deuxième chose. Ça n'est pas Chris Roberts assis sur un siège qui fait des jolis dessins et qui les vend. On a aujourd'hui environ 800 personnes qui travaillent dans l'entreprise. 800 personnes. Donc, vous n'allez pas me faire croire qu'il y a que 10 personnes dans l'équipe vaisseau qui font des concepts et qui les vendent, et que les 800 autres se tournent les pouces pendant ce temps. Ou qu'il y a 800 personnes qui sont tous en train de bosser sur des concepts pour les vendre. Cet argument n'a strictement aucun sens. Et donc, vous répondez à ça, ces deux arguments qui sont indémontables. Indémontables. Et enfin, un troisième argument, euh, qui, qui celui-là, on va dire, est, est, est tout relatif, c'est que si Edgy si ne vendait que des vaisseaux, il s'exposerait à des poursuites judiciaires. Donc, euh, des risques de prison, tout simplement. Ils n'ont aucun intérêt à faire ça, en fait. Ils sont trop gros, aujourd'hui, pour pouvoir se permettre ça. Euh, la, la plupart du temps, des vaisseaux qui ont été... Euh, pas des vaisseaux, des, des jeux qui ont été un petit peu des arnaques, les, les trucs récurrents, en fait, dans le fonctionnement, c'est un, pas de communication, deux, que des promesses, mais pas de nouveaux contenus, et trois... En général, des très très très très petites équipes. Il euh, y a un jeu qui rentre un petit peu dans cette catégorie-là aujourd'hui, c'est le, pour le jeu euh, Abandoned, qui s'appelle comme ça, ce qui est plutôt drôle. Euh, malheureusement, ce jeu-là a, a tout d'une arnaque. Il, il a un peu ces, ces critères-là. Et au niveau de CIG, est-ce qu'ils sont incompétents On peut en discuter. Est-ce qu'ils gèrent mal leur argent On peut en discuter. Est-ce qu'ils vont pas assez vite On peut en discuter. Tout ça, il y a indéniable. Mais dire que c'est une arnaque, qu'ils mentent, et qu'ils ne sortiront jamais le jeu, et qu'ils ne vendront que des vaisseaux, c'est factuellement faux. Mon seul problème qu'est-ce c'est qu'ils mettent pas... Encore, assez l'accent sur le multicro et des possibilités de RP. Du coup, je me suis éloignée du jeu et j'attends. Je comprends tout à fait le but. Je suis un peu dans, dans ton cas aussi. Euh, je me connais régulièrement parce que j'aime bien l'environnement. Euh, j'aime jouer au jeu. Mais il n'y a pas encore ce que j'y cherche non plus. Je suis dans un cas similaire. Oh, c'est ton anniversaire, joyeux anniversaire anniversaire du ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, yeah. Ils ont toujours mal géré leur communication en tout cas complètement ça c'est la, la, la critique récurrente qu'on peut effectivement faire c'est euh, la communication complètement. Et c'est ce que je dis souvent hein, aux, aux gens avec qui je ne suis pas forcément d'accord quand on discute en live, c'est que des critiques, il y en a plein. Il y, y en a des, des tonnes à faire. Y a de, de, de, de tous les côtés. Il euh, y a le, le fait de, de vendre des UEC, il y a le fait de très mal communiquer, il euh, y a les, la, la communication de, de Chris Roberts, parfois qui en fait des caisses, qui en promet trop et, et qui va trop loin. Il y a, y, a, y a plein de critiques à faire. Mais en, en général les critiques qui sont faites ne sont vraiment pas pertinentes. Et du coup euh, par rapport aux, aux arguments que je vous ai donnés si vous voyez quelqu'un qui dit euh, ils ne vont sortir que des vaisseaux, ils ne feront que ça, dites-leur ce que je vous ai dit et vous verrez tout de suite si c'est des gens qui sont prêts à discuter ou qui sont juste là pour cracher bêtement parce que c'est la mode et que ça fait trop subversif de, de cracher sur, sur CID. La 3.18 va donner un bon coup au jeu, ça va faire du bien, et en plus la Gen 12 débarque ça va être pas mal trop hâte. Complètement Et ce qui est vraiment surprenant, alors je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas, c'est qu'ils sortent pas mal de gameplay en même temps. Euh, et d'habitude ils nous avaient euh, habitués en gros à avoir des patchs tech et des patchs gameplay. Et là c'est un peu la première fois qu'on a vraiment un, une très grosse tech et du très gros gameplay en même temps. Et d'un côté, ça me fait un peu peur, euh, ayant euh, été habitué au... à des instabilités maximum sur les patchs. Je crains un peu que la, la 3.18 soit, soit jouable. mais on verra bien. Euh, J'aime pas piloter, il y a autre chose à faire que ça ou pas Alors si tu parles dans les vaisseaux, non, clairement, soyons honnêtes. Hein. Faut, faut, faut pas se mentir. Est-ce qu'il y a autre chose à faire dans le jeu Oui, mais faut aimer. Globalement, aujourd'hui, ça se résume à du piu-piou, ou à amener euh, une caisse d'un point A à un point B. Euh, je, je caricature, évidemment, il y a plus de choses à faire, mais par rapport à, à la vie dans l'espace de, de citoyens, c'est un peu restreint. C'est ce que j'attends le plus en plus de la PES. Alors, euh, ne fais pas trop d'espoir, Quincy, sur la PES la, en 3.18, le PES ne changera rien, qu'on qu soit bien clair. Hein. Euh, la persistance en 3.18 ne servira à rien du tout. Euh, pour une simple raison, les notions de matchmaking, pour que le, S, euh, le PES pardon, serve à quelque chose, il faut que tu puisses retourner tout le temps dans le même shard. Ce ne sera pas le cas en 3.18. Tomber en pas d'essence mourir asphyxié, etc. Complètement. L'impromptu. J'ai pas spécifié la 3.18, juste le PS. Fairpoint. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a fait le tour, mes chers amis, pour le SC News de la semaine. Euh, J'espère que c'est un moment qui vous a plu. On devrait se retrouver normalement. Euh, samedi pour l'Aéro sur le Galaxy Puisque euh, j'ai pu faire le, le live à peu près à chaque fois qu'il y, qu y a un nouveau vaisseau qui sort Même si celui-là on pourra pas le visiter Mais ce sera toujours l'occasion d'en parler Le server machine ça va être un truc de ouf lorsque ça va sortir Ça changera beaucoup de choses, même le statique effectivement Et Donc voilà, normalement on devrait se retrouver euh, samedi en fin d'après-midi euh, moi je vous dis du coup à tout bientôt des gros bisous tes étoiles oh non non ne t'excuse pas qui russe ne t'excuse jamais et de toute façon il y aura la, la rediff des gros bisous à tout le monde prenez soin de vous vous êtes très important et vous pouvez changer les choses des gros bisous à la prochaine ciao ciao